Adam the Beth C'est <rire> un peu le plus fort les gars, arrêtez-le ah, eh, bon, j'ai mis moi j'ai mis un ace encore. Ta gueule j'ai mis, age, des gueules, des... mis euh, 3 kills d'affilée. là Euh ace c'est quand oh, même, même, même mieux là. que ton oh, kill là toi Tiens regarde prends ça meurs T'es vraiment très hein. oh, veuille <rire> a fait une pure vas-y attends. Ah les gamins <rire> Tiens la vie, oh, tu voilà. prend même pas au sérieux la ton quoi Ouais <rire> Sur la map. Oh prends la wap, prends la wap là prends la wap <rire> Tiens voilà c'est oh. pas prendre... si, si. Oh mais t'étais pas dans ma vision. Mais je t'ai vu t'inquiète, j'ai vu le mec mourir. <rire> <rire> Ça fait peur. Nope. Hop. Nope. Oh, tu m'avais peur. Hop. Oh la la la la Désastre. Oh le bâtard Nice, nice shot. I thought too slow. They're not It was at this moment Jackson knew he fucked up. Oh. Oh. I'm sorry. Oh my god. <laughs> oh, je crois que j'ai eu non? Ah oui c'est bon je l'ai eu en pleine tête en plus Ah il plante, il plante Ouf Mais mon dieu <rire> mais c'est quoi j'ai pas racer <rire> Oh bien Oh bien Oh putain j'ai mis 70 en un coup Oh là là, mais c'est un trou du cul terreau là. <rire> je suis, suis foiré comme une merde. Et <rire> je suis tombé dans l'escalier. <rire> Y'avait l'escalier ton sexe. <rire> oh non. Attention, vous allez voir ce joueur tricher. Nice. Et le... Le... Milan, avec moi. Ok. Moi je voulais. Laisse les autres, laisse les autres. Tu vas derrière toi, attention. Oh Waouh wow waouh waouh, wow. c'est passé quoi oh, Putain on dirait qu'il a la main cassée mon personnage. Moi aussi. Oh putain Milan c'était devant. Ah mais t'as que je suis bien revenu. Balthazar ils sont tellement pas prêts pour moi non plus Bah si peut-être un peu plus pour toi Il est toujours là lui mais putain Mon gars, ne Mon en bas, Ah bon Ouais, il nous a envoyé une photo de ses couilles, il a fait une petite patate C'est hier ça, non Putain de petit Balthazar, j'ai l'impression que c'est <rires> <rires> Ou C'est où pas C'est où Elle est dans le dans est dans le Oui Elle est Ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule Elle a fait la elle Mais Hello I'm orange bitch Oh you You can't je crois oh stylé yes. ce qu'il a fait. For you. non No. Stop. Stop. Don't you... fuck you, man. you oh. Il s'est passé quoi? <rire> Putain, enculé, mais. So t'es pas bad. Mm. Mm. What, what... Yeah! Viens, ah j'ai un handicap. <rire> non, t'es crois... quoi Ouais, t'es peut-être sur A, mais. mais... Ouais, je suis passé par short. Ouais, mais nous, on a un problème là. Et tu vas mourir à l'endroit précédé là. Ouais, ah, parfait, j'suis pas... Non, c'est. Enfin... Euh, il y a, il y a deux mecs hein. Ouais il y a un mec dans il y a un mec ici. Il y a un mec euh, sponté. Ah ouais on a vu son ombre. Oh le bâtard Oh GG. Ah bon moi je rigole pas moi. Ah. On sent le Nova là. Baby baby Bag it, I'm gonna pop some got twenty in my